Double Nation face à Reason Gaming vient de se terminer. Et le résultat est des plus surprenants. Après avoir mené 20 à 0, Double Nation envoie bien évidemment Phénom pour pouvoir eh bien, finir le travail. Surprise Sunboy parvient à remporter cette bataille. Et on arrive dans cette extra game. Un tie break. Ouais. Du feu de Dieu. Et évidemment, pendant ce tie break. Stoneboy nous fait ça. Pourquoi est-ce que Cody est top tier aujourd'hui Parce qu'il est capable de renverser une partie en un seul coup. Regarde, il n'a qu'un seul bar de axe. ex ça fait wall bounce. Derrière, il y a combo. 50-50 face à Menat. Il active son V-Trigger. Et là, le V-Trigger, il fait juste trop mal. Rendez-vous compte. Un seul combo. Une ouverture de garde. Tonne. Et derrière, après, bon bah la mort euh, derrière. Il a fait deux combos, il l'a tué. C'est très rare des personnages qui sont capables de faire ça. Donc vous imaginez bien que cette extra game du coup est bien permis à Horizon Gaming la victoire face à Double Nation 25 face à 20 les remettant dans le classement. Une compétition absolument dantesque. On arrive bientôt à la fin des matchs aller sur cette Street Fighter League Europe 2022. Il faut venir suivre l'action là. Venez.